Bonjour à tous et bienvenue sur Saufraîchandiette, la chaîne qui donne la pêche. Nous voilà de nouveau aujourd'hui au Magique Forme d'Avon et nous retrouvons JBB, notre coach sportif. Bonjour JB Bonjour à tous, bonjour Solène Alors aujourd'hui on va vous proposer des techniques d'amincissement pour cibler votre perte de poids si vous avez tendance à prendre au niveau du bas du corps, c'est-à-dire les fesses et les cuisses. Exactement, je vais vous montrer plusieurs petits exercices justement pour bien cibler, raffermir les cuisses, les fessiers. Tout ce que tout le monde recherche. Allez, c'est parti, on y va. Allez, vas-y, j'y vais, je te montre, qu'est-ce que tu nous proposes comme exercice Alors, aujourd'hui, je vous propose le classique squat. Mmh. Le squat, on a beau dire, c'est l'exercice qui fait tout travailler. C'est pas un exercice qui va juste faire travailler l'avant, l'arrière des cuisses, même les mollets sont engagés. Le gainage aussi, on pourrait le dire. Alors, le squat, vous allez mettre les deux pieds bien au sol. Ok, je le fais des... en même temps que toi, ok Ok, bon, on le fait tous les deux. Ouais. Donc là, les pieds parallèles sur les côtés, je veux que vous soyez à l'aise sur votre position plus ou moins écarté on n'exagère pas les positions faut vous sentir bien de cette position là vous allez descendre et venir à 90 degrés l'objectif 90 degrés et remonter vous avez peut-être déjà entendu le squat attention il faut pas que le genou dépasse la pointe de pied d'accord et ça ça dépend de la morphologie de chacun plus on a un fémur qui est long plus, en, plus hop, le genou va avancer ah oui en fait c'est une fausse astuce quoi. voilà, mais par contre c'est intelligent dans le sens où ça nous dit il faut s'asseoir vers l'arrière c'est ça la vraie consigne qu'on devrait donner pensez à vous asseoir et à ne pas partir vers l'avant avec les pointes de pieds, enfin les talons levés d'accord, ok oui, oui. on fait une petite série de combien là pour la démo oh une petite série de 100 <rire> <Pour> c'est <comment rire> drôle on, là. <rire> on en fait 3-4 allez on en fait 3-4 ok vas-y on descend te... ouais. 90 degrés, tranquillement. Voilà. Et on remonte. Simple. Et au niveau de respiration, sont, comment est-ce qu'il faut synchroniser Alors, il y a plusieurs façons de respirer, que ce soit sur tous les mouvements. La manœuvre de Vassalva, qui consiste à bloquer la respiration, c'est une manœuvre pour mettre un meilleur gainage. Moi, je conseille plutôt de respirer, parce que si vous bloquez la respiration, vous allez fausser l'exercice. Vous allez mettre des pressions qui seront mal réparties et vous allez surutiliser certains muscles où vous êtes fort et ceux où vous êtes moins fort seront moins utilisés. Okay. Donc essayez de vous concentrer là-dessus. Okay. On descend, on inspire à la descente et on souffle dans l'effort. On garde le sourire, bien sûr. Toujours. Dernier pour la route. Allez. On descend avec le sourire et on souffle avec le sourire. Ok, Très et bien. on en a fait trois et je sens déjà que ça chauffe. Ouais. <rire> Deuxième petit exercice, ouais. les fentes. Les fentes, c'est un mouvement de marche. C'est comme si vous marchiez, sauf qu'ici, on va faire des grands pas. Un grand pas, et je ramène le genou au sol. Aussi simple que ça. Ah, aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Ok, et en plus, ça c'est super pratique parce qu'on peut le faire n'importe où. C'est ça. En montant les escaliers, en faisant les courses, peu importe. Ok, ouais, c'est top. La petite truc que je vais vous demander en plus, c'est quand vous commencez sur cet exercice, de le faire vers l'arrière. Le faire vers l'arrière, ça vous oblige à descendre bien droit. Que Si vous le faites vers l'avant, vous allez avoir tendance à partir le corps vers l'avant. Voilà. Okay. En plus, vous allez travailler l'équilibre dans la tête. Ce que je te propose, c'est que toi, tu peux le faire peut-être euh, de ouais. profil pour qu'on euh, voit bien la caméra et puis moi, je, je le fais avec toi pour euh, m'entraîner. On est parti vers l'arrière. On fait un grand pas vers l'arrière. On descend le genou au ras du sol sans poser le talon. Tu as la pointe de pied. D'accord. Voilà. On ramène. Ouais. On fait la même chose de l'autre côté. Pointe de pied, on descend, le genou ras du sol et on remonte. Ok. Bon, bah super, ouais, on sent hein, que ça fait travailler euh, principalement les muscles des cuisses. Les cuisses, les fessiers. Ah, est-ce qu'il faut contracter justement ces muscles pour euh, bien les faire travailler pendant l'effort On peut, sur n'importe quel exercice, la contraction volontaire, c'est très intéressant. Une okay. fois qu'on maîtrise bien ça, mmh. on contracte un muscle, que ce soit les bras, les jambes, et on va se concentrer dessus pour le contracter encore plus que ce qu'on voudrait. OK. Bah je veux bien comprendre ça comme ça, je vais essayer de contracter tous les muscles mes jambes pour sentir la différence justement. On fait la même chose. OK. Donc vers l'arrière, la pointe de pied, on trouve son équilibre, on descend et on contracte Ah oui. au moment de remonter. Ouais. Voilà. Vous serrez un peu les fessiers pour augmenter l'effet. C'est ça. Là on le sent beaucoup mieux, ouais. Ouais. Ok donc comme ça on travaille vraiment et les fesses et les cuisses dans le même exercice. Exactement. Bon bah merci beaucoup JB. 1 je t'en prie. C'est top hein, tous ces petits conseils. Donc c'est pareil, on vous a préparé la fiche pratique à télécharger euh, sur mon site internet. Pourquoi je dis c'est pareil parce que euh, vous pouvez visionner une vidéo précédente, pareil des exercices sportifs pour cibler l'amincissement au niveau du ventre pour ceux qui ont tendance à prendre du poids plutôt au niveau du haut du corps. Donc le site internet de JBB. Toujours le même www.jbb.coach. Ok super, euh, merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très bientôt et en attendant, régalez-vous bien. Ciao.